À gauche, ce Parlement ne représente que la corruption. Vous, capitalistes, vous l'avez cessé de pousser la classe ouvrière à la misère. Et vous, communistes, vous avez cessé d'exploiter cette misère voulue par les capitalistes. Messieurs, ah. je vais te Continuez Monsieur la Messieurs, je n'ai plus rien à dire. J'ai eu conscience de vous dire quelques vérités. Peut-être désagréables, mais utiles. Nous ce ne sont pas quelques interruptions qui m'arrêteront. La communauté française ne se bâtira pas sur le conflit de la vieille bourgeoisie égoïste et du peuple affamé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce projet qui donne satisfaction au capitalisme international et serait le bon prétexte pour les communistes à accentuer nos divisions. Je le vote. Je serai sans doute le seul à ne pas le voter, car il semble que par une étrange aberration, la Chambre tout entière soit prête comme, comme toujours à trahir l'intérêt français au bénéfice de certains intérêts internationaux très particuliers. Courage, ce petit apelèvre. Ce petit nationaux trop puritains nous font perdre notre temps. Il faudrait l'éduquer un peu. De quelle loge est-il Il, Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible. Il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière. Il saura le persuader. <rire> Mon cher Vénérable, nous avons un service à vous demander. En fait, des dons, je vous suis tout dévoué. Le jeune Avenel qui vient de parler assez brièvement devrait subir les épreuves de l'initiation. La maçonnerie lui apporterait beaucoup et le disciplinerait. Ne croyez-vous pas J'y pensais déjà. Nous allons nous en occuper activement. Alors... Je suis brisé. Comment avez-vous trouvé mon discours Excellent. Vous leur avez dit de plus fort. bonnes vérité. ça ouais, n'a pourtant servi à rien, ils ont voté le projet. Ça ne sert jamais à rien de dire la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Vous préfèrent de beaucoup les mensonges. Vous êtes cynique. <rire> non. J'ai une certaine expérience politique, déjà ancienne. À propos, voulez-vous venir un peu avec moi J'ai quelque chose à vous dire. Tout volontiers Je vais vous dire, si nous reprenions notre conversation sur la franc-maçonnerie, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez curieux de connaître cette association. Ah oui, on en dit tantôt du bien, tantôt du mal. Je vous avoue que je n'aime pas beaucoup les sociétés secrètes. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. C'est une société discrète. Pourquoi éprouves-tu tant de répugnance à nous faire entrer dans la franc-maçonnerie cette association me semble suspecte. Il ne doit y avoir que des arrivistes. là-dedans. Non, ils sont peut-être aussi des braves gens, animés d'un idéal sincère. Le texte qu'ils m'ont donné est rempli de bonnes idées. Tu me diras que ça n'est qu'un programme affiché à l'entrée. Mais il me paraît loyal. Tu es un honnête homme, mon chéri. Mais tu as un grand défaut. Ah, et lequel Tu ne vois jamais le mal. Tu imagines que les autres sont bons comme toi-même. C'est pourquoi tu as toujours des déceptions. N'importe, je suis décidée à tenter cette expérience. Alors fais-la, je souhaite me tromper. Quand dois-tu te présenter chez ces gens Mercredi. Déjà. Vous reprennent force et La tenue du comité a voté l'interrogatoire du professeur Baët. Nous allons lire les rapports confidentiels de nos enquêteurs. Pierre Avenel, né en 1902 à Laval, a fait sa première communion. Oh, mon frère, vous eu, vous eu. Mais déclare ne pas pratiquer régulièrement ah. a même cessé de fréquenter l'église. Ah, Mais s'avoue spiritualiste. Monsieur, vous voulez vous aussi Permettez-moi de vous barrer les yeux. Mes frères, le profane Avenel, qui nous est recommandé par notre frère Gainsbourg, vice-président de la Chambre, est député. Cela ne nous impressionne pas. Nous devons surtout examiner ce qu'il pourra apporter à la franc-maçonnerie. Il nous faut des gens qui servent notre ordre et contribuent à sa puissance. Pour l'instant, il paraît afficher des idées nationales un peu trop absolues. Mais enfin, je voudrais vous prévenir d'une chose. Comme il est de notre intérêt de tenir en main un grand nombre de parlementaires, il vaudrait peut-être mieux ne pas lui poser des questions qui pourraient le choquer. On nous le signale comme assez sensible sur les questions spirituelles ou religieuses. Quand il aurait travaillé quelque temps parmi nous, il aura évolué. silence le plus absolu mes frères. Qui frappe ainsi régulièrement à la porte du temple C'est un profane qui demande à être interrogé.